Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Perroneau, j'ai 24 ans, je suis le chef de projet e-commerce et product owner de My France Boisson Isel. Alors My France Boisson Isel, c'est la plateforme e-commerce de France Boisson, le leader de la distribution pour tout ce qui est café, hôtel et restaurant en France. Cette entreprise appartient au groupe Heineken et donc du coup à l'entité Heineken France. Et moi, je suis en charge d'une dizaine de développeurs entièrement dédiés à 100% pour notre projet e-commerce. Euh, en parallèle de ça, je suis également le garant et référent de la web performance pour les entreprises France Boisson et Heineken France. C'est pourquoi vous pourrez me retrouver le 10 mai à l'Espace Saint-Martin à Paris euh, pour le compte de la journée Wheel of Speed où je ferai une conférence sur le sujet suivant, comment passer d'une situation de crise à une victoire grâce à la web performance. Autrement dit, comment la web performance peut nous permettre de sortir d'une situation de crise et être un réel atout commercial pour une entreprise comme France Boisson ou Heineken France. L'objectif de ce talk est de faire un retour d'expérience ouvert à tous, donc autant aux spécialistes de la web performance ou du e-commerce qu'aux clients comme moi, euh, product owner ou chef de projet e-commerce, qui euh, n'ont pas forcément des, des bases ou qui ne sont pas forcément experts en web performance mais qui sont tout aussi intéressés par ce genre de retour d'expérience ou de sujets. Donc venez nombreux le 10 mai à la journée Wheel of Speed pour suivre cette conférence de plus près à l'Espace Saint-Martin. Je pense sincèrement que nous avons la chance d'avoir des journées comme Wheel of Speed pour en apprendre plus, davantage sur des sujets de web performance, de e-commerce, de UX qui sont très généraux dans le milieu du e-commerce et qui sont indispensables Aujourd'hui, Car nous savons que la plupart du marché de l'économie aujourd'hui se fait grâce au e-commerce. Euh, C'est pourquoi je vous recommande vivement de venir le 10 mai à l'Espace Saint-Martin pour suivre tous les, les talkers, les speakers de, de la journée We of Speed.